Comment être à l'aise sur scène quand tu chantes On en parle tout de suite sur scène, il peut arriver Plein de problèmes, il y a toujours des soucis, il y a toujours des petits bugs, il y a toujours des petites pannes. Il y a toujours voilà, des, des, des, des petites choses qui arrivent et qui risquent de te déstabiliser. Donc moi, ce que je te propose, c'est de te donner vraiment mes meilleurs conseils pour déjà essayer de, de débusquer des soucis qui pourraient arriver et t'éviter euh, voilà, d'être de, de, déstabilisé sur scène. Juste avant de passer à ces conseils, je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube. Pourquoi Parce que trois fois par semaine, je publie des vidéo avec des conseils pour t'aider à bien chanter et à avancer dans la musique. Alors, si toi aussi tu veux recevoir ces conseils toutes les semaines, il te suffit de cliquer juste en dessous pour t'abonner et rejoindre ainsi plus de 15 000 chanteuses et chanteurs qui suivent cette chaîne YouTube. Alors sur scène, tout peut arriver, c'est-à-dire que tu peux avoir des problèmes d'éclairage, tu peux avoir une personne qui s'évanouit dans la, dans la foule, tu peux avoir un musicien qui marche sur son cap de guitare et tout d'un coup le son est coupé, tu peux avoir une panne de courant, il peut y avoir plein de problèmes. Mais il peut y avoir aussi, donc là ce que je te dis ce sont des gros problèmes, mais il peut y avoir aussi des petits problèmes qui vont être suffisamment désagréables pour te déstabiliser et te faire rater ta prestation, te faire rater au moins ta chanson donc je te propose qu'on les voit ensemble comme ça ça t'évitera euh, ben, dans tes premières fois d'avoir ces problèmes et euh, tu seras eh bien du coup beaucoup plus à l'aise pour chanter première chose ça va être le micro et quand je parle de micro je veux parler aussi de pied de micro il y a beaucoup de problèmes avec les pieds de micro, tu vas le voir. Donc, le pied de micro, voilà, il te sert, c'est souvent un trépied qui est réglé et il te sert à tenir le micro de manière à avoir les mains libres. C'est très pratique si tu joues de la guitare en même temps que tu chantes, mais ça te permet aussi de pouvoir t'exprimer avec tes mains si tu aimes faire cela, si tu es plus à l'aise comme ça, et donc tu n'as pas besoin de tenir le micro. Maintenant, le problème du pied de micro, c'est qu'il n'est jamais réglé à la bonne Hauteur. Combien de fois on voit un, un chanteuse, une chanteuse ou un chanteur euh, qui se présente devant le micro et le micro lui arrive là parce que simplement le, le pied n'a pas été réglé. Ou alors, donc si le pied arrive là, bah elle va devoir, euh, la personne va devoir se mettre sur la pointe des pieds ou essayer de tirer sur le pied, ça va le dérégler. Euh, ou alors le micro, s'il si, si est positionné trop bas, tu ne vas pas chanter en face, du coup euh, on ne va pas t'entendre et l'ingéason sera obligé d'essayer de corriger le son, mais il ne pourra pas faire grand-chose malheureusement si le micro n'est pas en face de ta bouche. Ou alors si tu t'en aperçois, tu vas être obligé de te courber euh, et de te pencher et ça ne sera pas du tout confortable. Euh, pour pour chanter. En plus, il y a certainement des gens, tu sais, il y a toujours des petits malins qui s'amusent à regarder les détails et qui vont dire, ah regarde, il est plié en deux parce que son micro, il est trop bas, euh, il est en train de galérer et, et voilà, et plutôt que d'écouter ce que tu es en train de chanter, ils vont s'amuser à penser à ça. Donc, il faut absolument que tu t'assures que ton pied de micro soit bien réglé avant de chanter. Ce qui te permettra du coup, quand tu montes sur scène, d'avoir le, le micro vraiment bien en face de ta bouche et d'être bien à l'aise et de ne pas avoir ça à gérer pendant le début de ta chanson. Je t'assure que ça occupe vraiment l'esprit si tu te rends compte que ton micro n'est pas à la bonne hauteur et, et, et en fait, pendant que tu commences à chanter, tu es en train de te dire comment je vais faire. Est-ce que je le dérègle Est-ce que je m'arrête Je le ferai à la fin de la chanson Bref, ça va complètement te perturber l'esprit et en tout cas te déconcentrer, voilà, ce qui n'est pas, pas excellent quand tu chantes puisqu'on préfère que tu sois tout concentré sur le public auquel tu vas proposer ta musique. Alors, le pied de micro, donc il faut le régler, ça c'est une chose, mais il va falloir aussi vérifier que tout est bien serré parce qu'il n'y a rien de pire que de voir le micro qui se casse la figure en plein milieu que ta chanson. Bon, enfin, si il y a des choses pires, hein. le courant pourrait se couper, mais je veux dire, ça perturbe. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Euh, tu es peut-être déjà stressé quand tu chantes, on n'a pas besoin d'avoir des, des, des événements en plus qui arrivent comme ça pour te déconcentrer. Donc, vérifie bien les visages parce que sinon ton pied de micro risque de tomber. Et c'est pareil, évite de trop t'appuyer sur le pied de micro, il n'est peut-être pas assez costaud pour tenir en fait ton, ton effort et euh, il risque de tomber et après tu vas te retrouver avec un pied de micro qui est trop bas. Que peut-on faire si jamais on se retrouve devant un pied de micro qui est mal réglé On a quand même une solution, ça va être de déchausser le micro, en fait, donc de défaire le micro de la pince pour pouvoir le tenir à la main, ce qui sera déjà là beaucoup plus confortable, tu pourras en plus te, te balader. Alors pour ça, il y a un sens, c'est-à-dire qu'il faut tenir le pied de micro dans une main tenir le micro dans l'autre main et tirer vers soi. Et ça, ça ne sert à rien de tirer vers le haut. Les pinces en général sont assez serrées et euh, le micro ne pourra pas s'échapper. Donc, il faut vraiment tirer vers toi, euh, d'autant plus s'il y a un câble derrière. ça te permettra de, de tirer le, le, le câble en même temps. Alors, puisqu'on parle du câble, il va falloir aussi s'assurer de sa longueur et de comment il est enroulé autour du pied de micro. Je t'explique, si tu as envie de te balader sur scène avec ton micro, si tu n'as pas un micro sans fil, il va falloir t'assurer qu'il y a assez de câbles. Et s'il y a assez de câbles, il va falloir t'assurer qu'il n'est pas tout entortillé autour du pied de micro. Parce que très souvent on fait ça pour éviter que le câble euh, se balance comme ça et, et gêne la vue. C'est vrai que ça ne fait pas très joli. En général, euh, le technicien va donner 2 trois petits tours autour du pied de micro pour bien faire cheminer le câble comme un serpent autour du pied de micro jusqu'au micro. Le problème c'est que quand tu vas, euh, toi, prendre le micro dans ta main, euh, ben après, il va falloir tout détortiller autour. Donc à ce moment-là explique au technicien que euh, pendant ton, ton, ton morceau ou pendant ton concert, tu as besoin de prendre le micro et auquel cas il s'arrangera pour que tu aies une petite boucle de câble au pied du micro qui te permettra de dérouler ce câble du coup euh, quand tu vas bouger au niveau de la scène et tu ne vas pas te retrouver coincé comme ça avec ton micro euh, ou pire à, à, à le débrancher euh, si jamais tu tires dessus et que le câble est trop court. Avant de passer aux autres astuces, je t'invite à partager cette vidéo à tes amis si eux aussi se posent plein de questions sur comment aborder la scène. Si tu as envie que ça se passe bien pour eux et qu'il euh, n'aient pas ces problèmes de, de, de micro et autres difficultés dont je vais te parler après, eh bien partage-leur cette vidéo, ça leur fera plaisir et ça leur rendra service. Alors, un autre point qui est assez important, c'est les Paroles, ça c'est toujours un, un, un point très sensible au niveau des concerts. Est-ce que tu chantes avec tes paroles ou est-ce que tu chantes sans tes paroles Si tu es musicien euh, amateur ou en développement, je pense que tu n'as pas encore des prompteurs euh, partout comme il y a à la télé avec des écrans en fait qui te diffusent les paroles. Donc, si tu ne connais pas tes paroles par cœur, il n'y a pas 36 solutions. Soit il va falloir les poser par terre, mais à ce moment-là, il faut que tu t'assures d'imprimer tes paroles en caractère assez gros, parce que quand tu bosses chez toi, les paroles, elles sont toutes proches, ça c'est facile, mais une fois qu'elles sont posées à tes pieds, assure-toi que la police de caractère est suffisamment grande pour que tu puisses encore voir les paroles. Trop souvent, je vois des chanteuses qui se disent Bon, c'est bon, je vais poser mes paroles au sol et puis euh, elles elle se penchent comme ça parce qu'on euh, n'arrive pas à voir les paroles parce que c'est écrit trop petit. Donc voilà, si tu as besoin de ton texte et que tu n'assumes pas euh, de les mettre sur un pupitre, eh bien laisse-les au sol, mais assure-toi de vraiment imprimer en gros caractère tes paroles. Ensuite, euh, si tu euh, fais du bal par exemple, tu as peut-être des répertoires de 3 heures, 4 heures, donc là il est complètement admis que tu aies les paroles devant toi. Donc, tu vas avoir probablement un, un pupitre avec un classeur de, de paroles. Euh, donc là, c'est pareil, le pupitre, il va falloir le régler de manière à ce qu'il soit suffisamment bonne distance pour que tu puisses lire les paroles confortablement et en même temps euh, qu'il ne gâche pas toute la vue. C'est-à-dire que si tu mets le pupitre comme ça devant toi, les gens ne vont plus te voir et c'est dommage. Euh, parce qu'on euh, a quand même envie de voir la chanteuse ou le chanteur euh, quand il se produit sur scène. Donc, essaye de baisser un petit peu le pupitre de manière à ce qu'on puisse te voir au-dessus du pupitre. Maintenant, si tu utilises des feuilles transparentes, tu sais des, des pochettes transparentes ou des porte-vues, c'est souvent en matière plastique. Le problème du plastique, c'est que ça brille et ça fait des reflets avec les lumières. Donc, euh, tu fais tes réglages en plein jour, tout ça, ça se passe bien. Arrive la nuit où, dans la salle, on coupe la lumière et il y a les éclairages de scène, et là, ça brille, ça se réfléchit et tu n'arrives plus à lire euh, le texte. Et là, c'est la galère parce que toi, ton texte, tu ne le connais pas, c'est pour ça que tu as les paroles devant toi et tu vois le passage qui arrive et là, tu as, as un vieux reflet sur le refrain et tu ne sais plus euh, ce que tu as à chanter. Donc, pour t'éviter ça, Prévois bien de sortir tes feuilles, ne laisse pas de plastique au-dessus, euh, sors-les des pochettes, euh, voilà, organise-toi euh, de manière à ce qu'il n'y ait pas de reflet sur tes paroles. Alors, on parlait euh, des éclairages de scène tout à l'heure, mais euh, il faut bien que tu tiennes compte de cela parce que quand on répète à la maison ou dans des locaux de répétition. ça se fait à la lumière du jour ou à la lumière des néons. Mais en tout cas, les conditions de luminosité sont plutôt bonnes. Or sur scène et pour la beauté du spectacle, on va laisser une petite pénombre, on va avoir des éclairages ponctuels à droite, à gauche et il va y avoir des éclairages sur toi. Pas forcément sur ton pupitre ou sur tes paroles. Donc il faut bien que tu tiennes compte de ça et pour ça il y a une solution assez facile, euh, ça va être d'utiliser des petites lampes portatives qui se clipsent sur les pupitres et euh, ce sont des lampes à LED qui ont une très bonne autonomie. Donc ça va durer vraiment des heures et des heures, ça il n'y a aucun souci pour que ça dure le temps de ton concert. Ça va être très discret, il y a un petit col de cygne noir. Si tu as déjà vu les musiciens d'orchestre, tu sais, dans les grands orchestres symphoniques, eh bien, ils ont des, des lampes de pupitre. Alors, en général, eux, c'est la version haut de gamme 220 volts qui est branchée sur scène. Mais toi, tu peux utiliser ces petites versions portatives qui sont très peu coûteuses. Euh, et euh, et euh, je te mettrai un lien, d'ailleurs, si ça t'intéresse, pour voir à quoi ça ressemble. Euh, et du coup, ça te permettra d'avoir des bonnes conditions de luminosité pour tes paroles, tout en ayant de belles lumières sur la scène. Une autre astuce que tu peux utiliser... C'est au lieu d'imprimer tes paroles en noir et blanc, tu vas les imprimer en blanc et noir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas te débrouiller pour que ta feuille en fait soit en fond noir et que ta, ta, tes paroles soient en négatif, c'est-à-dire que tes paroles seront écrites en blanc sur fond noir. Ce qui fait que, au lieu d'avoir le blanc de la feuille qui réfléchit bien et tes caractères en noir que du coup tu ne vas pas voir parce que noir dans la pénombre, tu ne vas pas le voir, alors que le blanc de ta feuille, tu vas vraiment bien le voir. À l'inverse, si tu imprimes ta feuille en noir et que tes caractères eux sont en blanc, eh ben, même en faible luminosité, ils vont ressortir plus facilement. Donc voilà euh, mes meilleurs conseils. Bien sûr, j'aurais pu t'en donner d'autres, mais enfin après la, la vidéo serait vraiment euh, trop longue. Mais utilise déjà ça au quotidien. Euh, voilà, applique vraiment. Ça te paraît peut-être complètement idiot, complètement basique, mais je t'assure que le jour où tu vas te retrouver sur scène et que ton pupille ou ton pied de micro va s'effondrer en plein milieu de ton morceau, tu seras en totale panique et tu penseras à moi si tu n'as pas vérifié par exemple les serrages de ton pied de micro. Donc vraiment, applique bien ça. Si tu souhaites te perfectionner, si tu souhaites apprendre à chanter, eh bien moi pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je te propose de t'envoyer gratuitement pendant 30 jours mes meilleurs conseils en vidéo, ce sont des exercices vocaux, ce sont des cours de chant tout simplement tels que je les réalise en coaching. Donc, il te suffit de laisser ton adresse mail et ton prénom en cliquant juste en dessous ou ici dans la description et tu recevras gracieusement ces vidéos pendant 30 jours. Je te dis à très bientôt. Passe une bonne journée et prends bien soin de ta voix. Ciao